je m'appelle Fabienne et j'ai participé au programme d'Armel, comment créer votre propre changement. Ce qui m'a poussée à m'inscrire à ce programme, c'est euh, bah d'en avoir assez, d'avoir certains schémas qui se reproduisaient dans ma vie. Et, et j'ai entendu parler d'Armel euh, par ma fille et par une amie et je me suis dit que bah, c'était peut-être la, la clé. Pourquoi ne pas essayer de, justement de, de commencer ce changement j'avais quelques petites réticences quand même à faire cette démarche au départ parce que je me demandais si c'était bien adapté pour moi. Euh, le fait aussi de me, de me retrouver avec d'autres personnes. Euh, oui, un petit peu, mais, euh, mais l'envie était plus forte. Ce m'a permis de franchir le pas et d'y aller tout de même, c'est euh, le ras-le-bol de, de certaines choses qui se répétaient dans ma vie et le fait de me sentir enfermée dans ces schémas répétitifs et de me dire que peut-être ça allait m'aider à, à changer ça. J'ai trouvé beaucoup d'avantages à travailler en groupe, euh, à être en atelier collectif. Euh, malgré le fait qu'au départ euh, ça me faisait peur, euh, bah, j'ai trouvé ça très bien. Même si au départ on a un petit peu peur de s'exprimer devant les autres. Mais euh, le fait d'entendre chacun, d'entendre de, l'expérience de chacun, de se retrouver dans chacun, euh, c'est un, un avantage énorme. L'atout principal de ce programme, déjà, c'est de nous apporter des solutions à mettre en place pour, euh, pour créer notre propre changement, d'où le titre. <rire> euh, oui, c'est ça, surtout, euh, c'est le principal atout pour moi. Alors, les changements intérieurs, c'est de me sentir mieux, même s'il y a encore beaucoup de travail et que ça se fait petit à petit, mais je me sens mieux et j'ai quand même réussi à rectifier pas mal de choses sur les, les choses qui se répétaient. Euh, euh, extérieurement, euh, bah, je sens aussi que vis-à-vis -vis des, des autres personnes, il y a, il y a un, autre, euh, un autre feeling qui se passe et euh, je me sens plus à l'aise aussi. Par rapport aux, aux situations répétitives, c'est euh, bah, d'arriver maintenant à, selon ce qui va se passer dans ma vie, à, à le prendre différemment et euh, à mieux le comprendre et euh, à ne pas fuir et euh, à essayer de comprendre, d'affronter, d'accueillir et de, et de solutionner. Alors j'ai apprécié dans la façon de faire d'Armel le, ben le fait qu'elle ait droit au but, sa franchise, sa douceur aussi malgré tout euh, mais euh, et puis le fait qu'elle nous booste beaucoup qu'elle nous tire vers le haut dire à une personne qui hésite à s'inscrire à ce programme, euh, ben, on peut avoir des, toujours des interrogations parce que l'inconnu euh, peut faire peur, mais de toute façon, je, je, je dirais qu'il ne faut pas hésiter parce que qu'est-ce qu'on risque après tout On risque que, simplement que, que tout change et que tout soit mieux après